Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est à Empire 47, je vais monter à côté de mon vélo. Pendant que je vous dis qu'on s'en va faire une toute nouvelle piste qui s'appelle la Mirador, on était venu laisser en exclusivité avec Alexandre Lemerise d'Empire 47. Merci Alexandre pour la visite. Aujourd'hui on est de retour et on va la faire top to bottom. Hop. Alors voici la Mirador. Alors, toute nouvelle piste d'Empire 47 qui est classée bleue ou selon leur classification double bleu. Donc, un peu plus difficile que bleu, plus facile que noir. C'est une piste très rapide avec des bons virages et des bons features de bois. Je vous conseille de faire attention lors de votre première descente c'est une piste qui a un immense potentiel de vitesse et il faut pas se faire avoir ah! Certains endroits comme ici peuvent surprendre On a ici à gauche un ancien drop de la première piste qu'il y avait ici qui s'appelait le Mirador qui roule en fait l'hiver la connaissent sous le nom de la kombucha alors donc comme je vous disais j'ai une descente de fête de là je la connais mais pas bon par cœur. on va donc y aller de manière intelligente comme toutes les premières fois qu'on fait une première piste ou une nouvelle piste, c'est-à-dire ça ici, ça peut surprendre, je vous avertis ah! Ah! donc, je manage ma vitesse un peu la raison est simple lorsque je l'avais fait avec mon collègue Will Scully Will est un gars très rapide, je le suivais Et il y a au moins 3-4 places qu'on a failli passer droite Ça ici, on pensait que c'était des features donc, si vous roulez vite, faites attention à ce que vous faites. Mais en dehors de ça, c'est une piste qui est super fun, super agréable. Beaucoup de possibilités de saut. Des petites jibs sur le bord de la piste. Et, je l'ai faite la semaine passée, on voit qu'elle a bien été tapée. Elle est déjà beaucoup plus rapide. Je vais en avoir à peu près la moitié de faite. Hop C'est quand même facile de overshotter les jumps quand on arrive vite. Ça. Waouh, on dirait que le bike flotte sur la terre. Ça me fait un petit peu penser au vibe du massif même. Là, on s'en va justement. Dans quelques heures, on a droit à une petite euh, après-midi VIP au massif. Hop Wow! Donc là c'est sûr, je la fais à une certaine vitesse. Mais si vous êtes intermédiaire, vous voulez euh, vous familiariser avec tout ce qui est plus floué. Ah! Très belle piste pour ça. Un petit saut à la fin. Hop. Ça ici. Et, surprise, on arrive dans la pad religion. La fin de la pad. Hop! Hop. Oh, pauvre pédale! Pédale clip, c'est mon deuxième nom! Wow! Wow, waouh, waouh! Owen Wilson serait fier du nombre de wow que j'ai dit. Bon, ben, c'était le Mirador. J'espère que vous avez apprécié. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!